aujourd'hui, tu, tu conseilles, euh, on est en 2020, beaucoup de choses se disent sur l'immobilier. Est-ce que tu continues de conseiller l'immobilier euh, Si oui, est-ce que tu as une particularité pour toi Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être mieux s'orienter vers euh, de la colocation, de la division, euh, de la relocation saisonnière C'est quoi pour toi les, les, les, les, les trucs qui sont encore aujourd'hui euh, intéressants en 2020 et qui, peut, qui sont appelés à le, à le rester encore quelques années au moins Ok, je vais répondre sur cette question en 3 ou 4 points différents. Par rapport à l'immobilier, c'est sûr, beaucoup de personnes, et je pense que parmi, euh, parmi les personnes qui sont présentes lors de ce live-là, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir en immobilier? Moi j'ai par rapport à ça et beaucoup de personnes se posent, euh, posent, posent, posent cette question. Moi je, je prends toujours, je ne parle pas du point de vue d'un point de vue sanitaire, hein, de la crise qu'on vient en ce moment-là, mais d'un point de vue de l'impact économique et financier qui s'en vient là. Le point de référence c'est 2008. Tout le monde parle que c'est ce qui s'est passé en 2008. Regardez juste les prix de l'immobilier entre 2008 et 2019, ça a augmenté. Deuxième point également offre et par rapport à l'offre à la demande démographiquement parlant, il n'y a plus de il a pas assez de logements. par rapport aux habitants de tel pays par exemple il y a un manque de logements. Donc, c'est sûr que l'immobilier, ça va continuer d'augmenter en fait. S'il y a plus de demandes que d'offres, c'est sûr que ça va augmenter. Donc pour moi là, ça, pour moi même la question se pose même c'est que l'immobilier va toujours être rentable et on, en sortie de crise on voit, il y a beaucoup de millionnaires de millionnaires, multimillionnaires qui sont sortis de nulle part suite à la crise et se Maintenant par rapport au type de location, moi j'aime toujours, euh, toujours, euh, toujours ce j'aime toujours, j'aime toujours Slimasser. Moi je suis pas un adepte. De, même si j'en fais, hein, je ne suis pas en train de dire que je fais pas Airbnb, location saisonnière, etc. J'en fais hein, très peu mais ce n'est pas ce que moi je recommande moi, je, moi, moi, je, moi je, je conseille vraiment ce qui marche sur le long terme et ce qui marche sur le long terme c'est le résidentiel, donc location long terme, après il y a des stratégies d'optimisation, meublé, LMNP etc. Il euh, y a des programmes pour ça euh, parmi les tiens, parmi d tant d'autres, et toujours viser euh, comment dire sur le long terme donc pour moi location commerciale par exemple en temps de crise quelque chose que, et même je n'ai jamais vraiment aimé ça mais c'est pas quelque chose que je conseillerais. moi je conseillerais de la location sur le, sur le long terme et maintenant pour aller chercher un peu de rendement c'est à dire que ça serait de faire plus de la de de la, de, de la colocation ça ça fonctionne très bien c'est de faire de la colocation donc de prendre peut-être un trois chambres et de, de, de louer ça à trois étudiants différents euh, et pour les personnes, par exemple, qui sont plus adeptes de Airbnb enfin, ou de la location saisonnière, et c'est là où j'interpelle beaucoup de personnes par rapport à ça, c'est qu'avant même de faire une, une, un investissement en location saisonnière, il faut d'abord s'assurer qu'en location normale, ça fonctionne. Parce que avec une, y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs de, de, qui ont investi euh, en location saisonnière présentement, mais qui n'ont pas fait leur devoir avant de se dire, bon, demain, si la location saisonnière fois, je me rabats sur quoi ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas rentables sur de la location simple et du coup, là, maintenant, ils sont, à, ils sont à perdre. Donc, dans tous les cas, quel que soit le type de location, s'assurer que en location simple, ça fonctionne. Après, vous pouvez aller chercher les rendements. Même ici, à Moal, euh, j'avais fait une stratégie de. J'appelle ça location hybride. Location hybride, c'est-à-dire c'est que tu fais de la colocation pendant l'année, de, de octobre à mai et de. Et de juin à septembre, tu fais de la colocation Airbnb. Donc, c'est-à-dire, tu loues même pas l'appartement sur Airbnb. C'est que tu loues chaque chambre sur Airbnb. Là, on faisait du poids 3 en termes de cachot. Mais je sais que de base, même si la location, je sais que j'ai la location résidentielle et long terme qui va fonctionner. Donc, c'est vraiment, en fait, les pour comment dire, pour synthétiser ce que je viens de dire, c'est de viser location long terme. Et s'assurer en cas de location saisonnière ou location commerciale qu'en revenant sur la location long terme et résidentielle, que ce soit rentable. Et là, on est bon.